Euh, je cherche mon cochon d'Inde. Alors là, j'avais pas préparé ma phrase, mais bon, le cerveau est bien foutu. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Il fallait être crédible. Et alors là, t'as pas besoin de t'en occuper, le cerveau, il s'en occupe à ta place. Il range tout ce qui est petit d'un côté, hop, tout ce qui est pas petit, de l'autre côté. Qui monte, hop, qui monte pas qu'on a du mal à trouver, hop, qu'on n'a pas du mal à trouver, pour lequel on s'inquiète, pour lequel on s'inquiète pas. Et au moment où tu en as besoin, clac, clac, clac, clac, très vite, le cerveau, il fait les connexions, ça, petit, qu'on a du mal à trouver, qui monte, pour lequel on s'inquiète, hop, un cochon d'Inde. <rires>